Zayl. Zayl. Cerna, Cerna foutu de X-20, is on the track. En direct de leur guerre sécuritaire, économique, colonialiste. colonialiste. Parce que tous les jours, ce monde fabrique toutes les raisons de nos colères. Nos colères. Et voilà que ça recommence à désigner des ennemis intérieurs. Parmi celles et ceux qui mangent le plus cher Un foutu passé et qui ne passe pas On n'est pas du non C'est paradis Et par la quitte Ce paradis qu'est sans se m'abriter Ça pas, pas la vie ça Je pas la vie pure C'est calamité Radicalisé et les les, donc, oui, les des souvenirs, souvenirs flous, je porte valise uh ou bien je torture. Les islamo-gauchistes, le poids d'une sur sont sur ses nids. Les islamo-gauchistes, double discours, il lit Charlie et votre Les islamo-gauchistes, pas stratusque colonialisme n'a pas Qu'est-ce qu'ils croient Qu'on les laisserait faire, les laisserait broyer. Nos sœurs et frères sont jamais baillés. Mais qu'est-ce qu'ils croient Qu'on allait se perdre dans leurs petits calculs qui nous ferait taire. Comme en dictature, qu'on serait patriote. Dans la haine de l'autre, on ferait lumière dans leur grand programme. C'est que leur unité s'est bâtie dans le sang, les larmes et les sangs république et cinquième puissance, tout partout dit, bureau des légendes, des jusqu'au génocide, du génocide au négationnisme, côté obscur de la francophonie, demandez aux doute si quel en est le prix. Il faut dénoncer, ça fait de la mer un grand cimetière, sans-papiers qui enfin traversent sont exploités dans la pure misère, Ils créent des ghettos puis leur font la guerre, Ils font des affaires au nom de valeur, les marchands d'armes seront décorés, qu'une fille en larmes soit dévoilée. Tout dévoilé comme laïcité, les islamophobes ont droit de citer, sur les chaînes intox on les entend en faire des appels au meurtre à peine déguisés, terrain en majorité, ça t'étonne encore le contrôle aux faciès Si votre puer, ce serait pareil car tous sont en marche pour les mêmes idées Mais pendant ce temps, capitaliste, finit la planète En chaos technique, divise prolétaire, on confie éthique Pendant que les plus pauvres avec du Covid Et pendant ce temps, en prison, les régal Les moins fortunés, Ça voix gauchiste Je fais bien être encore, ça peut un peu les opportunités Des souvenirs flous, je porte valise ou bien je torture Quoi de mesure qui sont sur ces le discours, il dit Charlie et votre c'est cherche pas d'excuse colonialiste. N'a pas d'excuse, c'est pas artiste. Il parle à qui Paradigme, c'est ma ça pas la vie mieux, tu vois, radicalisais, ça coché, c'est je ne peux pas les je porte valise ou bien je ne peux pas te donner sur super de discours, il y a un peu de discours, il y discours, il